Le logiciel libre et les quatre libertés. Les quatre libertés du logiciel libre sont La liberté d'utiliser pour n'importe quel usage. La liberté de copier pour aider les autres. La liberté d'étudier pour comprendre, corriger et améliorer. La liberté de modifier et de redistribuer les versions modifiées pour le bénéfice de la communauté. Voici les domaines d'application des logiciels libres. Et, voici quelques exemples.